Bonjour, bonjour, bonjour euh, mes chers élèves de CE2. Troisième année primaire, je vous présente l'ABOMO, votre cahier d'activité pour vous entraîner à la préparation des examens et aussi des contrôles. C'est une nouvelle méthode de français. Alors je parle ici de conjugaison. On a déjà expliqué. Quelques exercices et activités de grammaire, alors cette fois c'est la conjugaison. Allons-y, on va découvrir ensemble les activités proposées pour aujourd'hui. Euh, Mes chers élèves, euh, rebonjour, euh, bon, euh, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui euh, on va répondre aux questions de euh, des groupe, groupes de verbes page je crois là on va descendre 22 voilà mais si vous n'avez pas une idée à propos de des groupes de verbes il suffit de prendre votre manuel la bon mot, page 47 et 54 pour avoir une idée voilà j'explique les consignes et vous allez faire euh, des exercices euh, tout seul et vous attendez la prochaine vidéo et la correction d'accord alors j'entoure en rouge les verbes du deuxième groupe et en vert ceux du troisième groupe alors je vois ici euh, pas mal de verbes il y a des verbes qui appartiennent au deuxième groupe et ceux et les autres au troisième groupe ceux du troisième groupe, je vais l'entourer en vert. Ceux du deuxième groupe, je vais l'entourer en rouge. En... Voilà. Mais attention, il y a un autre groupe. C'est le premier groupe, je crois, oui, qu'il existe ici. Alors, que peut-il dire des verbes qui ne sont pas entourés Ça veut dire qu'il appartient au premier groupe, tout simplement. Dans chaque liste barre l'intrus. Je vous donne un exemple pour bien comprendre. Conduire, repartir et marcher. Alors, je vois que marcher ici... C'est un verbe de premier groupe. C'est un intrus. Puisque repartir et conduire appartiennent tous les, les, les deux au troisième groupe. Conduire, c'est un verbe de troisième groupe. Repartir, c'est un verbe de troisième groupe. Marcher, non, c'est un verbe de premier groupe. Voilà. La même chose pour les, autres pour les autres listes. Alors dans chaque liste, par l'intrus. Voilà. Mettez une croix par exemple, pareil, de cette façon. Alors, indique l'infinitif des verbes conjugués et précise leur groupe. Indique l'infinitif des verbes conjugués, par exemple, nous allons, il prend, vous devez, tu attends, on choisit, elle répond. Ce sont des verbes conjugués. Qu'est-ce qu'on va faire On va chercher leur infinitif et on précise leur groupe. Je vous donne un exemple comme nous allons. Parce qu'il y a beaucoup de paroles à propos de ce verbe. Il y a des élèves qui s'interrogent beaucoup à propos de ce verbe. Il ne, sait, il ne sait pas est-ce que c'est un verbe de si, il ne sait pas si ce verbe est au euh, premier groupe ou troisième groupe. Mais je vous confirme, c'est un verbe de troisième groupe. Oui, oui, oui, c'est un verbe de, de troisième groupe. Alors, pour, bien, pour, pour vous convaincre, il faut tout simplement conjuguer ce verbe au présent. On dit je vais, tu vas, elle va, nous allons, vous allez, vous. C'est pas comme je marche, tu marches, il marche, nous marchons, vous marchez, marcher, il marche. Où est E, E, S, E, O, N, S, E, Z, O, N, T Non, il n'existe Oui, nous allons vous aller Oui, c'est à propos Mais les autres, les autres personnes Comme je vais, comme tu vas, comme il va, comme nous Comme ils vont C'est un verbe irrégulier Il appartient au troisième groupe. Alors, nous allons C'est le verbe aller Oui, on sait, il termine par verbe Mais il appartient au troisième groupe. Vous faites la même chose pour il prend et vous devez tu attends, choisir la et et pour quatrième activité c'est vraiment joli et je demande tout simplement de bien d'observer et avoir une idée générale sur les trois groupes alors premier groupe bien sûr leur télé maison c'est E, R, le deuxième groupe c'est IR et troisième groupe c'est les autres soit RE, soit, bon c'est pas la peine de, de, de préciser ici alors je vois que attendre ici c'est pas sa place ici attendre regardons ici attendre c'est pas sa place au premier groupe non non on va l'écrire au troisième groupe c'est même chose pour dire c'est pas la place du deuxième groupe c'est au troisième groupe voilà voilà on passe à autre chose maintenant la deuxième activité pour aujourd'hui c'est le présent du verbe être ou avoir regardé vous avez de, vous avez déjà une idée à propos de ces trois verbes être, avoir et aller au présent. Vous pouvez consulter votre manuel page 63 et 102 ce que je dois savoir. Bon, si vous n'avez pas une idée bien sûr, prenez votre manuel, la Beaumont page 63 et 102 pour avoir une idée avant de faire bien sûr ces activités. Mais la plupart la plupart des élèves de CE2 ils ont déjà une idée. À propos de verbe être et avoir, surtout au présent. Quel est le verbe conjugué dans chacune des phrases suivantes Être ou avoir ou aller Cherchez bien et réfléchissez bien. Là, on dit Faisa va à l'école. Va. Est-ce est -ce que c'est être ou avoir ou aller C'est la même chose pour il est devant l'arrêt du bus. Et voilà le carré, il a un peu de retard. Ah. Faisa va à l'école. Va. C'est le verbe aller. Il est devant l'arrêt du de bus. Et c'est le verbe être. Il est le car, Il a un peu de retard. Ah, c'est le verbe avoir. Il à l'école. C'est le verbe aller. va, va enfin, C'est le verbe aller. Il est devant la rue du de bus. Et c'est le verbe être. Il est le cas. Voilà le locard, Il a un peu de retard. Ah, c'est le verbe avoir. Alors, c'est la même chose pour les autres exemples. Je vous aide un petit peu pour mieux. Pour bien démarrer, Relais un mot au groupe de mots de chaque colonne pour écrire les phrases obtenues. Vous avez ici donc trois colonnes nous, ces enfants, tu, je, mon ami, vous. Vous avez ici des verbes conjugués sans être va avant va et le reste de la phrase. Je vous donne une idée. On dit nous. Oui, nous avons. Nous avons quoi Nous avons quoi Nous avons quoi Hmm, c'est pas les premiers, oui, nous avons une bonne note, oui, c'est convenable, on dit, je relis nous avec avant, avec le reste de la phrase. Euh, ici c'est le sujet, euh, sous forme de pronom personnel sujet, comme nous, tu, je, vous, ou un groupe de mots, comme groupe de ses enfants, mon ami, etc. Bon, euh, attendez bien sûr la prochaine vidéo, vous aurez donc la correction Bon, euh, troisième euh, activité, c'est colorer le verbe qui convient. On a ici le choix entre euh, ces trois verbes être, avoir et, et aller au présent. Nous allons ou nous avons au gymnase. Je préfère nous allons au gymnase. Nous allons. C'est pas nous avons au gymnase, non. Nous allons au gymnase. Au gymnase. Et les voitures s'en vont en panne. On dit les voitures sont en panne. C'est la même chose pour le reste, de, de, de, de, le reste des phrases, euh, le reste des exemples. Euh, voilà. Euh, vous continuez. Complète euh, avec le verbe être et avoir ou aller au au présent. C'est vraiment génial ce type euh, d'exercice que j'aime beaucoup, beaucoup. Surtout lorsque j'étais petit, euh, je réalisais vite fait euh, ce genre d'exercice et vous aussi. Vous l'avez faire la même chose puisque vous, vous maîtrisez et le verbe être ou avoir ou aller au présent. Le verbe avoir, être ou aller au présent. Alors, euh, tu ne vends. Ne tu as ne vent oui. Euh, le, ga, euh, le gâteau d'anniversaire a l'air délicieux. Euh, le gâteau d'anniversaire a l'air délicieux. Euh, voilà, vous cherchez bien sûr les autres exemples. Voilà, je, je viens de vous expliquer les activités de le présent du verbe être ou avoir regardé. On passe maintenant à la dernière activité pour aujourd'hui, la conjugaison, le présent du verbe du premier groupe. On sait déjà que la plupart des élèves, euh, ils ont une idée à propos. On, euh, directement, on, on explique... Euh, les activités. Oui, euh, si vous n'avez pas de, si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez prendre votre manuel. pour euh, bon, mon pas 73 et 102. C'est ce que je dois savoir. Je relis comme il convient. Ici, je, tu, il, nous, vous, elle avec s, je, tu, il, nous, vous, elle avec s. Alors, par exemple, par exemple, on dit je, je, je rentre ou j'arrive. Euh, je préfère je rentre. Je préfère je rentre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Japon. C'est clair. Ah <rire> oui oui. Je rentre. J'arrive. S'il existe Japon, mais s'il n'y a pas de alors je, on préfère je rentre. Pour arrive, on préfère il arrive. Oui oui. Il arrive. Il arrive. Et voilà. Je rentre. Il arrive. Je rentre. Il arrive. Et vous faites euh, le reste euh, des de six exercices. 2 complète avec le pronom de congésion qui convient. On je, c'est moi. Tu, c'est toi. Il, c'est lui. C'est masculin. Nous, c'est pluriel. Vous, c'est pluriel aussi. Il, avec S, c'est masculin pluriel. Euh, je vais vous donne une idée. Et il suffit tout simplement d'observer les terminaisons pour déterminer est-ce que c'est je, tu, il ou les autres. Parfois, il y a deux. Par exemple, mange. On peut dire je mange et il mange. Oui. Pourquoi pas? Ou par exemple je regarde et il regarde puisqu'ils ont le même terminaison, d'accord. Alors euh, pour les autres verbes, vous faites la même chose. coloris le verbe qui convient. Voilà, prenez votre couleur préférée. Je crois que c'est le jaune, <rire> le préférable. C'est plus favori euh, les couleurs, c'est le jaune puisque c'est clair. Alors colorer le verbe qui convient. Alors on a ici porter ou pourtant. Ah, voilà, c'est facile, c'est facile. On dit nous portons le sac de provisions Pourquoi Parce que nous, nous euh, existe bien sûr la terminaison est au présent. C'est le verbe porter là au présent. Et nous portons la terminaison, c'est honnête C'est pas vous, pour, oui, vous portez, mais pas nous, nous portez. Vous faites la même chose pour les autres. Quatre, euh, écrire le verbe au présent dans la phrase. J'aime beaucoup ce genre d'exercice. J'adore ce genre d'exercice. Pourquoi Parce que ça me rappelle un vieux temps. Ah, lorsque j'étais petit et lorsque j'étais au primaire, je préfère toujours des exercices. Elle euh, revient aussi, elle revient à chaque temps. Euh, par exemple, tu, cette dame a traversé la. rue. Alors, oui, et tu aides. Oui, tu aides avec ES. Oui, général. C'est la même chose pour raconter, aimer, passer, travailler, respecter. Complète le tableau avec les verbes conjugués au présent. J'adore aussi ce genre d'exercices-là. C'est sur 4 et 5, alors je les adore beaucoup, je les aime beaucoup. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> complète le tableau avec euh, les verbes conjugués au présent. On dit euh, déplacer, tension, tracer, rincer, payer, crier. C'est un peu difficile, c'est pas comme les autres verbes. Euh, bougeons, déranger, nager, essayer, plier. Alors avec nous. Je vais vous donner un exemple pour euh, bouger et tracer. Alors on dit nous traçons, mais comment ça s'écrit Nous traçons Avec ONS, oui, mais C'est avec CD. Pourquoi Parce qu'on on, prononce rasson, c'est pas tracan. C'est la même chose pour rincer, c'est la même chose que de déplacer. Mais il faut réfléchir à payer. Vous gardez toujours euh, la lettre Y, là. Et crier. Vous gardez le I, d'accord Crier. Vous gardez I. Alors, payer, c'est surtout payer et garder le, le, la, la lettre Y. C est, c est, c est... Bon, pour euh, nous nous bougeons par exemple, nous bougeons, et il suffit d'écrire bougeons avec G-E-O-N-S, pourquoi E pour ne, pas, pour ne pas prononcer nous bougons, c'est la même chose pour déranger, nager, essayez, gardez s'il vous plaît la lettre Y, là. pliez, gardez la lettre Y, d'accord, voilà, euh, c'est tout pour le moment, euh, ouais, c'était génial, euh, euh, toutes ces activités pour vous aider à mieux comprendre euh, la langue française, surtout la conjugaison. Euh, attendez bien sûr la prochaine vidéo et euh, la correction.